Je suis Ludovic Bu. j'ai créé plusieurs entreprises de services de mobilité. Et quel est votre rôle au sein du Laboratoire des Proximités Je suis à l'initiative du Laboratoire des Proximités. J'y coordonne le travail des équipes et assure le lien avec les différents partenaires et les territoires d'expérimentation. Ludovic, qu'est-ce qui vous a motivé à créer le Laboratoire des Proximités Au cours de mes précédentes expériences, j'ai constaté qu'il fallait apporter des solutions systémiques pour répondre aux besoins d'un territoire et de ses usagers et habitants. Les services seuls ne suffisent pas et donc il faut arriver sur un territoire avec une multitude de services qui répondent à une multitude de besoins de sorte à ce qu'on puisse réellement avoir un impact sur les déplacements, sur les modes de vie et sur le lien social. Notre objectif, c'est recréer des proximités géographiques et sociales.